La traversée de Bondoufle, ça raconte la traversée de Bondoufle. Non, enfin ça, ça raconte pas mal de choses. Et notamment la traversée de Bondoufle, Bondoufle étant une petite commune euh, assez paisible, assez insignifiante, même on peut dire, sans offenser le, les habitants de Bondoufle, dans, dans l'Essonne, et que l'on doit traverser. Enfin, il y a toutes sortes de contextes dans lesquels on être amené à traverser Bondouf, mais en ce qui me concerne, c'était en me rendant à pied de Brétigny-sur-Orge à Corbeil-Essonne. Euh, alors pourquoi, pourquoi est-ce que je me rendais à pied de Brétigny-sur-Orge à Corbeil-Essonne Eh bien parce que j'avais entrepris de suivre, enfin de repérer d'abord et de suivre, dans la mesure où c'est possible, tout autour de Paris. La limite entre la ville et la campagne, la, donc la limite entre le, ce qui est bâti et ce qui est planté, enfin, entre le, le, le sol euh, artificialisé, comme on dit, et le sol, enfin, d'ailleurs pas du tout naturel, mais enfin le sol, la terre. Hein. Ça devrait, euh, comment dire, euh, dans l'absolu, décrire, euh, former une sorte d'ellipse. Autour de Paris, en fait, ce n'est pas une ellipse, c'est un tracé extraordinairement irrégulier et aléatoire qui, en plus par la force des choses, change tout le temps puisque la, la ville se développe au détriment de la campagne. J'espère que ça dit pas mal de choses, ça montre pas mal de choses de l'évolution euh, de de, des paysages et donc aussi de l'évolution de la société. Enfin, de, de, de, L'évolution de l'activité économique, par exemple, le, le, je n'avais pas d'idée préconçue en commençant l'un ou l'autre, mais dans les deux cas, par exemple, on observe le, le, le, ce phénomène de désindustrialisation, qui est désormais assez notoire. On observe le, le, le, le, bon, le, le, la prolifération aussi de, de, par exemple, de campements nomades. Euh, mais donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans le, dans le pont de Beson que dans la traversée de Bondouf. Mais enfin, y a, en même temps ces deux démarches différentes, puisque dans, dans, le, dans le cas du pont de Beson, je suivais, donc il y avait un itinéraire assez simple, hein, même excessivement simple, hein, à trouver, puisque je suivais les berges de la Seine. Alors je les suivais pas, euh, pas rigoureusement, je m'en écartais de part et d'autre, euh, faute de quoi le récit aurait été un peu monotone. Mais disons que c'était quand même, j'avais un axe de progression qui était défini par le cours de la rivière, alors que là, euh, là je dois trouver euh, tout autour de Paris quelque chose qui ressemble à une limite entre la ville et la campagne. En sachant qu'elle revêt en fait des aspects très différents, selon que parfois le... Ce qui est très caractéristique de, la, de cette limite autour de Paris, c'est le, le pavillonnaire, l'habitat pavillonnaire, euh, dont on prend conscience justement en faisant ce type de recherche, parce qu'autrement il n'est pas très visible. Hein, de, de, il est d'autant moins visible qu'il n'est pas recherché, enfin, il n'a pas d'intérêt euh, euh, touristique, archéologique, euh, naturel. Or, une, ça représente une très grande part de cette zone limitrophe. Assez logiquement, il y a pas mal de bois, pas mal de forêts, autour de Paris, et souvent c'est ça la limite. Alors qu'est-ce qu'on en fait bon, le, Les forêts aménagées, ce n'est pas vraiment la campagne, mais enfin c'est encore moins la ville. Le, le conserve quand même un cachet de sauvagerie suffisant pour que j'arrive à m'y perdre. Je, je, dans les forêts, en ville, j'ai un certain sens de l'orientation, dans les forêts, moins. Donc il m'est arrivé au moins une fois de me perdre, et de devoir demander mon chemin. C'était la première fois que je voyais un camp Rome en pleine campagne. Bon, généralement, ces, ces, ces camps sont plutôt incrustés dans des, des, dans des, des délaissés de la, à l'intérieur de la ville. Et là, euh, je me suis retrouvé donc, dans un camp qui était euh, vraiment dans la campagne, de telle sorte qu'il avait l'aspect que ne présentent pas habituellement les camps Rome d'un village gaulois ou d'un village dans une clairière amazonienne. Il ça, et il y a enfin de, de, un élément alors là, nouveau, plus ou moins imprévu pour moi. Mais il y a évidemment tout, tout ce qu'on appelle des zones d'activité, zones d'activité généralement commerciales hein, plutôt que productives, hein, mais enfin qui peuvent s'étendre sur des superficies considérables. Il y a, oui, le traitement des déchets, Seigneur, j'ai oublié ça, très caractéristique de cette limite. Il y a les, les, les, les, les usines, euh, enfin, les entreprises de traitement des déchets, donc ça c'est le traitement officiel des déchets, et par ailleurs une prolifération autour de Paris de décharges sauvages, mais un point incroyable, quoi. généralement nourri par des entre... enfin, par le, le, le, le bâtiment, des entreprises de bâtiment qui balancent leur, leur gravats dans la campagne, Alors, parfois de très grandes décharges. En plus, une fois que la décharge est constituée, après, des gens peuvent aller y foutre des carcasses de bagnoles de... et même des ordures domestiques. Enfin bon, ça, c'est une chose très, très déprimante c'est euh, l'abondance des décharges sauvages euh, d'autres éléments caractéristiques du paysage, très récents c'est les, les plateformes logistiques type Amazon etc enfin, il y en a une notamment énorme d'Amazon à Bretigny je crois, enfin, ou à la limite de Bretigny-sur-Orge il y a des, des, énormément d'aérodromes de, de, soit des aérodromes militaires généralement d'anciens aérodromes militaires comme à Bretigny-sur-Orge et beaucoup de petits aérodromes de, de de plaisance en fait de tourisme des aérodromes en herbe avec des petits avions à haute. il y en a beaucoup tout autour de Paris en fait il y a comme ça toute une, une série de choses il y, a, il y a des installations militaires contemporaines aussi euh, notamment euh, dans un bled qui s'appelle à la limite un bled qui s'appelle feu -Schroll, il y a deux installations euh, principalement souterraines enfin qu'on voit peu à la route et qui ont la réputation de d'abriter les trucs de la DGSE, bon alors de quelle nature, bon, je ne sais pas.